Ah attends, tu j'ai vu ah, c'est la nouvelle oh Oh nice. Oh Oh j'ai déjà pris les corbeaux au hasard Ok Ok. Bah, écoute dun dun dun dun dun dun dun dun ok, okay. Je suis en train de bénir un totem qui est pas loin de l'achat, je suis à 20%. 30. Ah, oh, bien joué Il oh. de bien joué, non Bien joué, non, non, bien joué, bien joué. Ok. Je sais, euh, je suis parfaite. Merci pour l'info. C'est gentil. Je sais, je sais, euh, je suis parfaite. Voilà. Ah pam pa, dan, pa, pa, la, la. Mmh. y pam Y'a quelqu'un qui va vers toi, à part moi Non. Ok, j'arrête. C'est bien, Il y a un qui fait un gêne, toi qui arrive et l'autre qui rentre chase. Ok, très bien. j'arrive. Et le gêne qui est en train d'être fait, c'est dans, dans la station. Ok, bah viens, on va vers la check. Vas-y, let's go. Oh là, oula, oh là, oh là, oh là... Oh là, oh là. Elle a l'air de savoir s'en servir de son ouais. corbeau. Hein? Allez. Go. Tartiflette, plus fournu, plus raquette. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Toi ok, j'espère qu'il va faire. Oh! oh. C'est compliqué bon, cette histoire. Je vais sur SF, ouais, fait ouais un je vais Parce, faire que... SF. parce que sinon on va pas avancer hein. Ouais, c'est compliqué cette histoire. Là ça part mal ouais. Oh, yo, yo, yo. Mais non Bon en fait, elle envoie systématiquement ses corbeaux sur les générateurs. Ouais. Elle re sur moi. Oh non mais c'est pas vrai. Est-ce que la partie est mal foutue Ok elle a déboussolé blocage des blocage des jumps C'est original avec ce perso Ouais mais du coup je me suis vite barré de la chac. Ok elle m'a paumé Elle m'a lâché elle m'a NON j'ai roulé Corbeau mais une blague Bon ok bon bah, écoute on continue hein Purée, il y a ruine. Allez, ah, une bague. Contrôle de foule, ouais. Contrôle de foule, Ok, je retourne ma hachac. Okay, le totem qui élimine les traces. Et je te remercie d'avance. Eh bien, de rien. Du coup, elle m'a perdu, ça c'est cool. Je me mets la seringue et je, je me casse. Bon, j'ai trouvé... Euh... J'ai trouvé son foutu euh, totem euh, de ruine. Hein. Ok, elle est plus du tout sur moi, plus du ok ok. Donc attention. 50% c'est super bon J'avoue que le totem, il fait ultra le café. Ouais. Bah les deux, les deux, les deux, c'est à que... Les deux vraiment le café, Je comprends pas pourquoi ils disent que le soin les gens. Bah parce que, il... Oh non... Parce qu'ils voient voit pas trop le potentiel, après euh... Après euh... Il faut quand là on peut se communiquer, du coup toi tu me dis ouais le totem fait euh, soin et truc. Ouais. Du coup je, par instinct je viens tout de suite dessus. Bah, hein. Le mec il le sait pas, il va se dire tiens c'est que soin... oh non, oh non. Là c'est pas sur la tchac que, que j'ai mis le totem, je l'ai mis ailleurs. Je au niveau de la casse. Je l'ai déplacé. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Ok. Euh, T'es sur un moteur là hein Non, non, non, elle est à côté de moi. Ok. Elle est, rode... elle est rode autour de moi, je peux pas faire de gêne. Ok, c'est bon, elle, elle repart, je reprends le gêne. Ok. Elle tourne autour d'un survivant. Euh, ouais, elle a trouvé les je... survivants. survivant le chase. Ok, Ils moi vont vers la, Ils vont vers la gas station. Elle blesse, hein. Elle blesse bien. Hein. Elle joue très bien en vrai. Elle joue très bien. Non ouais. Non, non. Elle a lâché la gas station. Elle re... Oh non, elle est sur moi. Putain. En fait, elle a. Okay. Oh là là. Bon, bah ben, c'est reparti pour un tour pour moi. Ok. Pourtant, je me suis... Elle a lâché très vite la chaise. Du coup, je vais essayer de revenir c'est vers ton totem une fois que je serai hit, parce que je vais me faire hit là Voilà. Donc du coup, je pars vers ton totem. Bon, ouais, elle sur moi. Ok. Wow Ah oh, merde Ah comment ça crée le boudin Ok ah. Je vais Et va-t'en. Mais pourquoi est-ce que. Oh bah parce que pu. Sans deck. Ils sont tous les deux P3. Hein. Sans deck. Aucun des deux n'a fait euh, de moteur, hein. Non. Alors, reviens, reviens. Euh, deux ça va très très vite. Hop. Oh mais non, pourquoi t'as bougé oh. Je sais pas, la panique, la panique. Ok. Elle a envoyé ses corbeaux. Elle va mourir, elle va... Oh, protège, protège C'est bon. Lance pas la palette, toi Putain Oh la la... Elle est morte, elle est morte. Ah non, non, elle s'est... Ok. En fait, elle a, elle, a, elle a fini de se soigner d'un truc, truc, ok Bon, encore... Ok, y'en a un qui faisait un gène, incroyable, incroyable. Ok. Ok, je vais sur un gène là. Ok, très bien. Eh ben dis donc <rire> Ah ouais, non, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué. compliqué, là. On peut pas dire que ce soit le tout repos Non, c'est vraiment... Ok. Je suis curieux de savoir ce qu'il a détruit comme... Oh, très bien, on va le faire, on va le faire. Franchement, c'était pas évident, hein. Non, c'est compliqué Kamikaze, ouais. Mais il mais y a pire. Il y a toujours y a pire. Il y a pire. Allez. Après, euh... attends, il y avait un générateur qui était, ouais, juste à côté de la Chag, ouais. Ouais, c'est là. Euh Vous le commencez, je vais aller bénir le totem à côté. Ouais, Vas-y. <rire> tu me mmh. dis bénir, ça fait Ah mais non! Ah mais non! Ah mais non! non. <rire> ah, mais non. Oui. Mmh, mmh. 40%. Elle est en chase là qu'est-ce qu'elle fait le good? Ils sont toujours en chase, ouais. Là, hop, et ça va vois. tomber. Si tu viens, on termine le générateur à l'aise là. Ouais. Bah, je reviens. <rire> Un petit coup de boost et hop, on s'en va. Mais mais mais mais mais mais mais Allez on tient on tient on tient. Non euh, easy easy easy easy. Ok. On va bon, pas de là. Maintenant faut qu'on arrive à ouvrir une porte. Ça c'est un autre truc. Voilà. Voilà voilà. Je me suis mis dans un bonbonne de, de neige. Ok elle est sur le PU Ok bah on se casse oh oh Je crois savoir où le. Il... On se casse hein Ah oui bien sûr Pourquoi pourquoi c'est. Pourquoi pourquoi c'est même plus surprenant putain T'es en train d'ouvrir la porte Non non non je sais, je sais pas je sais pas où la pote. non mais toi t'es à la côte de la porte pas moi Non attends Ok En vrai En vrai faudrait qu'on trouve Noël Ouais, Noed, il est derrière la casse, hein, je pense. Hein. Ok. Ah ouais, tu okay. l'avais prédit, bah ouais, mais il y a, a Noed tellement une, une game, deux games sur trois que... La pré... Enfin, je préférerais... Euh, gagner l'auto loto en disant qu'il y a Noed euh, plutôt que le loto, tu vois. Wow. Mouais. <coughs> Le Noël je pense qu'il est dans le prolongement de la casse. Ouais. bah je suis parti derrière les grandes voitures mais je le vois pas, j'entends pas. Donc du coup je... je vais parier. Je vais parier sur ce que tu dis. Je vais essayer Après de euh, Faut pas trop s'approcher des portes parce que elle va ouais. forcément checker ça. Bien sûr. Mais à mon avis euh, si on check les. si on ouvre une porte, il y a un, un ou qui est mort. Hein. Ouais. Faut vraiment qu'on arrive à. Je suis à côté d'une porte, mais je vais y aller tout doucement. On m'a pas trouvé. Pas trouvé, Il y avait. Ok. Je l'ai. Le Noed Ouais, mais elle m'a trouvé. Elle est où Non, elle m'a pas vu. Elle m'a pas vu. À l'intérieur du, euh, du garage. Okay. Dans le coin du garage. Euh... Je suis en train de le faire, mais je vais peut-être mourir. Hein. Okay. Si elle revient de checker, je suis mort. Je te propose. J'ai le manou, j'ai le manou, j'ai le manou, j'ai le manou. Je rentre dans un placard. Ok. Ok, elle revient. Je te propose, on joue un coup de poker. Je vais à l'opposé là où tu es, dans la deuxième porte. Ok. Je, je, je me fais toucher par le corbeau. Et ça te laissera pas longtemps pour. Euh... Ok, je fais, je fais je fais le je fais le je fais le truc, j'ai pas le matou, ça va ça passe, ça va passer, ça va passer Ok. 3, je trace 2 1 allez, allez, allez Je vais commencer <rire> dans, dans 50 mètres je vais y aller pour à sauver la porte. À l'opposé là où tu étais Dans le prolongement, le long du mur Donc elle va aller droit sur toi voilà, je suis à 40%. Prends le mur genre euh... Ah ok, j'aboie. Ok. Mais ça va être dur, ça va être dur, 80, ça va être dur. 90. Faut que tu... Dès que t'as ouvert, faut que tu viennes m'aider C'est hein. bon. Là maintenant, faut, faut que tu viennes m'aider là. T'es où t'es où bon je l'ai pris. Oh Ok GG ah Oh GG, putain Oh là là Yes oh, J'ai pas stressé du tout ça, ça yes. se voit pas comme ça, mais j'ai pas stressé du tout, Alors okay ah bah ouais, bah, euh, grave, non, moi bah, je trouve que ça s'est vu que ça t'as pas stressé plutôt tu vois, je, ah, je, je, je, ça, dans oh, sens. C'est très vois. serein, là, c'est nickel. Mais grave, <rire> euh, je, je te propose qu'on ouvre une euh, nouvelle fabrique d'huile.